Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir si votre bouton Home est manquant, si votre bouton Home est cassé. Vous allez pouvoir, grâce à cette vidéo, le remplacer. Ce qui veut dire que avec une petite technique d'accessibilité, vous allez pouvoir mettre un bouton Home virtuel tel un Samsung S8 et vous allez avoir la possibilité de gérer plusieurs options supplémentaires. Éventuellement, vous avez un iPhone X et vous n'arrivez pas très bien à gérer la gestuelle, mettre un petit bouton Home virtuel sous l'écran, ça peut être vraiment très sympa. On va tout de suite voir ensemble comment aller mettre ce bouton. Et comment le gérer. Merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait, de liker et surtout de partager la vidéo avec vos amis. C'est parti donc pour la suite de la vidéo. Alors, premièrement, on va se rendre dans Réglages. Réglages. Une fait. fois que l'on est rentré dans Réglages, on va se diriger sur Général. Général. Bouton. On se dirige dans Accessibilité. Accessibilité. Bouton. Une fois dans Accessibilité, on se dirige sur Assistive Touch. Assistive Touch, non, bouton. Ici. Assistive Touch, désactiver. Touchez deux fois l'écran rapidement pour changer de réglage. Bien sûr, on va l'activer. Activer. Activé. Une fois activé, on voit ici, tout en bas, Menu Assistive Touch, touchez deux fois pour ouvrir le menu. Un petit menu qui vient d'apparaître. On peut gérer ce bouton et on peut le mettre là où on désire. Que nous permet Assistive Touch? On va tout de suite écouter un peu le résumé. Assistive Touch. Active. Assistive Touch vous permet d'utiliser un iPhone si vous éprouvez des difficultés à toucher l'écran ou si un accessoire adaptatif vous est nécessaire. Voilà donc. En priorité, Assistive Touch a été fait pour les personnes à mobilité réduite, des membres supérieurs. Grâce à Assistive Touch, vous allez pouvoir gérer votre iPhone différemment. Voilà. Donc, lorsqu'on active le menu Assistive Touch. Ici, on a différents boutons qui viennent d'apparaître. Et en plus, c'est entièrement compatible VoiceOver. Assistive Notification. On a une possibilité donc de dérouler les notifications par un double tap. Personnaliser. On peut personnaliser Assistive Touch et lui demander de gérer avec une certaine gestuelle. Assistive. À l'intérieur des différentes options d'assistive touch, on peut par exemple personnaliser ce qu'ils appellent le menu parent, le premier menu qui nous est proposé. Action personnalisée. En tête. Simple toucher. Ouvrir le menu. Bout double toucher. Aucun. Bouton. Appuyant. Aucun. Bouton. 3D touch. Accueil. Bouton. Opacité du contrôleur. 40%. Bouton. On peut, suivant si votre déficience visuelle, plus ou moins assombrir le bouton. On va rentrer l'intérieur. Assistif visibilité du contrôleur. En tête ajustable. Alors on va, on va par exemple l'augmenter la 48 pour 57 66, 60 70 80, 80 80 100 Menu Assistive Touch. On voit que le bouton est bien plus sombre. Donc pour une personne malvoyante, un peu plus voyant. Ici nous sommes dans la fenêtre d'accessibilité. On va activer le menu Assistive Touch. Assistive Touch. Menu, menu assistive. Si on désactive VoiceOver, VoiceOver vous allez désactif. voir que si on appuie sur le bouton Home, instantanément, on se retrouve sur l'écran d'accueil de votre iPhone. Avec VoiceOver, appareil Siri, centre de accueil. On entend bien qu'on est sur le bouton accueil, un double tap, et on voit ici qu'on a simulé le bouton accueil. Alors c'est vraiment génial, puisque là aussi, par exemple, Touch. si le je veux déclencher AC. Siri, une fois que je suis sur Siri, double tap. Quelle heure est-il Il est actuellement 18h27. Comme vous pouvez voir, ce menu Assistive Touch Notification personnalisé Appareil Siri Centre de contrôle Accueil Appareil. Par exemple, ici, si je viens sur Appareil, appareil. Couper le son. on a encore d'autres options qui apparaissent. Verrouiller l'écran. Faire tourner l'écran. Augmenter le volume. Couper le son. Précédent. Baisser le volume. Suite. Suite. Énoncer le contenu de l'écran. Et là, encore, on a un nouveau menu. Testez ce menu, vous allez voir que vous allez peut-être trouver des choses intéressantes pour vous. Voilà un petit peu comment mettre votre bouton Home en bouton virtuel. Donc, les gens qui n'ont pas trop l'habitude avec l'iPhone 10, par exemple, vous avez cassé votre bouton Home. Dans Assistive Touch, on a vraiment plusieurs choses intéressantes. Testez-les, allez voir activez-le. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si ça vous a aidé par rapport à votre bouton Home. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur la virtualisation du bouton Home sur votre iPhone. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut à tous